Bonjour, je me présente, je suis Marjorie, je suis lauréate du CRPE 2020 et j'étais donc PES cette année et je suis là en direct de ma future classe en tant que T1 pour la rentrée de 2021. Si je vous adresse ces petits mots, c'est dans un premier temps pour féliciter tous les lauréats du CRPE 2021 et pour encourager et soutenir les candidats au futur CRPE 2022, voire plus donc tout d'abord, un petit mot pour euh, les futurs candidats au concours. Euh, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous cacher qu'il n'y aura pas de phase de temps en temps de découragement, mais faites confiance à fort prof suivez les sujets qu'on vous donne. Parfois, ils sont longs et difficiles, même si vous n'arrivez pas à les terminer dans les délais. N'hésitez pas à y revenir, à vous entraîner euh, dans le cadre de vos révisions. Euh, vous vous assurez ainsi de revoir toutes les notions qui sont nécessaires à la réussite du concours. Faites confiance aux formateurs, ils sont là pour vous aider, vous épauler, vous remotiver aussi en cas de besoin. J'ai une pensée particulière pour Pascal Saillet. Ces mots ont résonné vraiment dans mon esprit lors des épreuves de français, notamment pour l'analyse. Être très technique, ne pas chercher à tout dire, mais relever l'essentiel et répondre vraiment aux exigences des jurys. Ensuite, je m'adresse aux futurs PES pour la rentrée prochaine. Certains ont déjà leur affectation. Euh, N'hésitez pas à contacter dès maintenant les chefs d'établissement, vos binômes, euh, dans un premier temps à vous répartir euh, les matières. Pensez bien à préparer dès maintenant et pour la rentrée toute votre programmation annuelle, c'est-à-dire euh, par période les grandes notions que vous allez aborder. Et ensuite, vous préparez euh, période par période les, les progressions euh, en fonction de l'avancée de, de vos élèves. Si je devais retenir que deux mots pour, pour l'année à venir, c'est anticipation et organisation. Anticiper au maximum, ça permet de ne pas se sentir débordé. Ça permet aussi d'envisager tous les cas de figure. Là, je pense notamment à l'anticipation de la différenciation, de ne pas se sentir débordé par des élèves qui finissent soit trop vite, soit qui sont en réelle difficulté face, face à la tâche. Et aussi, ça permet de, de voir clair dans, dans le travail qu'il reste à faire. Organisation, parce que l'année de PES est une année particulière, vous allez vous partager entre votre formation, votre classe et votre école. Donc l'organisation sera le maître mot pour, pour ne pas se sentir là aussi débordé. Un petit conseil, si je peux me permettre, qui a été apprécié lors des visites en classe, que ce soit par la conseillère pédagogique ou l'inspecteur, c'est l'organisation du, du classeur de, de classe. N'hésitez pas à y archiver tous vos documents dans un ordre très logique. Personnellement, je pars toujours du général jusqu'au spécifique. Donc, euh, Mon classeur était toujours fait de la même façon. Programmation annuelle, progression par période, mes plans de séquence, mon cahier journal par période, et ensuite toutes mes fiches de préparation, et enfin mes évaluations qu'il faut largement anticiper euh, en début de séquence. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous fier aux formateurs fort-prof. Ils sont expérimentés, ils ont à la fois euh, corrigé les épreuves du CRPE, ils savent de quoi ils parlent, ils peuvent vous conseiller et vous soutenir tout au long de cette année. Donc je vous souhaite à tous bon courage et surtout de belles vacances d'été